Bonjour les amis, bienvenue au Vietnam. Euh, c'est tous les amis du euh, club reporter. Alors, je m'appelle euh, Thuyen, vous venez aussi en français, je m'appelle Antoine euh, Bou. Et donc aujourd'hui, euh, nous sommes maintenant à Hanoï. Euh, c'est la fin d'automne, là, c'est la belle saison euh, pour nous. Nous -ce avons ah, c'est un bon repas parce que c'est un restaurant longtemps avec des plats locaux au Vietnam. Ici, ça c'est nem une nem avec des fruits de mer. Ouais, c'est une spécialité c'est simple locale et traditionnelle au Vietnam. Ils sont carrés, même. Le carré c'est parce que c'est équivalent comme euh, la forme de la terre au Vietnam, comme le I et le A. C'est un signe euh, euh, de la prospérité du pays. Deuxième, c'est-à-dire que c'est des coquilles sautées avec des cacahuètes chalotes mangées sur les relettes euh, de riz, et sésame. Hum. Et ça ici, ça c'est les beignets de. Euh, hum, du porc, citronné euh, avec des feuilles persis et euh, pêche, vérusel, des, nouilles. des nouilles. Et ça, c'est le bumbumbo. Bah, c'est bon en France. Les verres de salade, papa et cacahuètes et du porc. Mmh. On va se régaler alors. On va se régaler. bon appétit à tous. On va tout débarrasser maintenant. Ça